La Birmanie, l'une des plus anciennes dictatures de la planète. A sa tête, le généralissime Tan Choué, sans doute l'un des pires tyrans du globe. Enfin presque, parce que pas loin de là, en Corée du Nord, il y a une sacrée concurrence avec Kim Jong-il. Mais bon, la différence c'est qu'en Birmanie, depuis peu, les touristes sont les bienvenus. Enfin surtout leurs dollars. Du coup, pour leur donner envie de visiter le pays, ils ont réalisé ce joli petit clip. de vivre, bien-être, à en croire le régime, la Birmanie, c'est tout simplement le paradis sur terre. Et là on se dit mais c'est pas possible Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière tout ça mmh. Du coup, on décide d'aller sur place pour découvrir le quotidien des Birmans. Pour comprendre ce que c'est que de vivre dans une dictature. Se lever, se coucher, travailler, étudier, circuler, bavarder, s'informer... Tout ça, ça doit pas être si simple. Ah oui, ici les journalistes ne sont pas les bienvenus, donc on va se faire passer pour des touristes. Mmh. S'il y a un nom qu'on ne prononce plus ici en public, c'est bien celui de Birmanie. Depuis 1989, le régime a décidé de rebaptiser de façon autoritaire le pays en Myanmar. Un vieux terme du XIIIe siècle qui signifierait les premiers habitants du monde. Mais c'est surtout une façon pour la junte de renouer avec un passé fantasmé et de flatter l'orgueil national. Et sur cette question, le régime est particulièrement susceptible. L'ambassadeur birman aux Nations Unies lance régulièrement des rappels à l'ordre pour imposer l'usage du nom Myanmar, notamment à la France ou aux États-Unis, qui ne le reconnaissent pas ou qui refusent encore de l'utiliser. On est sur les routes de, de Yangon et l'une des premières choses qui frappe quand on arrive ici, c'est que quasiment toutes les voitures ont le volant à droite et ils roulent à droite, ce qui est complètement absurde et extrêmement dangereux. Par contre, je comprends beaucoup mieux maintenant pourquoi ils ont tous des petits gris-gris de porte-bonheur dans la voiture, parce qu'on est vraiment à deux doigts de l'accident euh, tous les 100 mètres. Vous avez besoin d'un Ah, Uh, another car, yeah. I need to tell you at the front, car will become or not. Yeah, okay. If you see the no come, I can pass. So I'm your co pilot, okay? Uh, yeah, yeah, no co pilot, huh? Yes. Yeah. Il faut savoir, c'est que la circulation a changé de sens en 1974, sous l'impulsion du dictateur de l'époque, Win qui, sur les conseils de ses astrologues, a décidé de changer de sens du jour au lendemain, parce que, soi-disant, ça lui porterait chance. Mais pas de chance pour les Birmans, les véhicules bon marché viennent essentiellement du Japon. Avec le volant, évidemment, du mauvais côté. Alors, ils font avec. Et bien sûr, pour les transports publics, ben, c'est le même problème. Comme on peut voir ici, le volant, est à droite avec une conduite à droite j'entre du côté gauche et quand je sors je termine au milieu de la route ce qui est évidemment extrêmement dangereux ah. ça doit être l'horreur de conduire ça ça doit être l'horreur ready yes ready Okay, dangerous hein? i'll try first time hein? Là, on est dans une station euh, officielle qui dépend de, de la Junta, qu'on n'a pas le droit vraiment de filmer. Ici, les Birmans ont droit à euh, 8 litres d'essence par jour, pas plus. Une façon euh, évidente de limiter le déplacement dans, dans le pays. Et euh, pour être certain qu'ils ne dépassent pas le quota des 8 litres, ils doivent remplir un petit cahier de leur passage à la pompe. Autre solution les stations d'essence privées, qui, elles, ne pratiquent pas le rationnement. En fait, c'est une façon pour les fonctionnaires d'État d'écouler les surplus d'essence et d'arrondir leur fin de mois. Par contre, niveau sécurité, euh, c'est pas ça. Hein. En Germanie, chaque touriste a le droit d'arriver avec 2000 dollars maximum en liquide. Il n'y a pas d'autres moyens de paiement. Il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas de traveler checks, rien. Hello. Ici, can tout I, se paye cash. Can I change this Change yeah, have change Change Change, yeah, have change Change Change Change Change Change Change Change Change Change In your country, it's okay. <laughs> well, what's, what's, what's the problem? <laughs> the, the, the, the line. The line here? <laughs> so that's I can't change that. You don't have another one? No, this. But there's a problem with this? Mm -hmm. Also, what's the problem with this one? This one, uh, this one, this one. Oh, you mean this here? Yeah. That That's the problem there? Yeah, And that's a problem here. So none of the, none of those, uh, none of those is okay. <rire> Sur mes 2000 dollars, j'en ai presque la moitié avec une petite tâche, ou qui ne sont pas absolument parfaits. Et donc, personne n'en veut. Tout ça parce que la junte ne les accepte pas. qu'à peine 1% des Birmans ont un compte en banque. D'abord parce que les procédures administratives sont extrêmement compliquées et ensuite les banques peuvent disparaître du jour au lendemain. Ce qui oblige les Birmans à trouver des systèmes assez surprenants. Ici, pour placer son argent, on n'achète pas forcément des appartements. Uh, tell me, if, if I want to buy a, a SIM card, can you, can you write to me the price? Un officiel big sim card, comment est-ce que c'est? Un dollar, un dollar, un 1.700 dollars. dollar, dollars dollar, un SIM card Il oh, faut savoir que un, un birman gagne en moyenne 30 dollars uh, par mois. Vous imaginez bien que 1800 dollars, c'est un véritable investissement. Ce qui fait que les Birmans, en fait, louent ces fameuses cartes SIM entre eux. Et c'est leur façon à eux, disons, de thésoriser un tout petit peu. Donc en Birmanie, on investit plus dans la carte SIM que dans l'immobilier. ok. Bon ça c'est un billet qui a cours aujourd'hui, c'est un billet de 100 104. Mais il se trouve qu'à la fin des années 80, le régime a décidé d'imprimer des billets particulièrement originaux, des billets de 90 et de 45 kiatt. Ok, this is 100, that, that makes sense. Yeah. But If 90 is years... on... alors pourquoi 90 et 45 That is also number. Ah ok. Tout simplement parce que le chiffre 9 est supposé être un chiffre favorable à la junte et que la junte s'est dit qu'en imprimant des billets avec le chiffre 9 ou des multiples de 9, ça leur porterait chance. Mais c'est incroyable. I mean, 90 et 45, c'est vraiment drôle. Mais ce n'est pas très facile de faire le changement. Si je veux payer, c'est compliqué avec 90 et and, and 35. Alors, ça a duré disons, un ou deux ans. Ça a été un véritable fiasco économique. Et ils ont dû revenir évidemment à la raison et à, et à des billets normaux de 100 et des multiples de, de 10 et de 200. C'est absurde, mais euh, c'est un peu ça. C'est un peu ça, la Birmanie.